psoriasis, mon ami Non. Mmh. Ah. elle me touche cette question parce que j'en ai aussi ok alors chez toi, qu'est-ce que ça résonne ah, ça résonne je veux être invincible et donc je me crée une carapace qui me donne cette air là mais au fond derrière cette carapace il y a pardon derrière cette carapace il y a une vulnérabilité évidemment une peur de ce que tu ne connais pas oui une peur de ton passé et même parfois de ton présent avec les zones d'ombre qui y sont pourquoi parce que tu es la petite fille qui a peur du noir encore et tu veux pas te l'avouer et pour pouvoir gérer l'adulte, le monde des adultes tel qu'il est, tu as dû te créer une carapace, une forme d'invulnérabilité, de structure, de « je gère », de « je suis là »,« je suis présente ». Voilà, si s'exprime à travers toi. Derrière il y a alors je sens une énergie féminine derrière dans le sens où c'est très en lien avec ta féminité. Très en lien avec tes peurs de ce que c'est être une femme. Et peut-être même devenir mère. Comme si tu voulais couper le... la lignée des femmes maudites. Quelque part, il y a de ça là-dessous. Une forme de... Ouais, je veux couper ce qui n'est plus sain. Afin que la future génération soit protégée. Et donc, tu surcharges ton propre être, ta propre structure de mots qui ne sont pas les tiens. De fardeaux qui ne sont pas les tiens. Je dis ça, c'est aussi pour le groupe d'ailleurs. Je renvoie l'information. C'est aussi l'information pour le groupe. Arrêtons de porter des choses de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ne sont pas les nôtres. On le fait parce qu'on se sent redevable derrière. C'est ce que résonne le groupe. On le fait parce qu'il y a une forme d'injonction de prendre soin, même si on ne veut pas. Comme, euh, comme si on nous forçait à faire un bisou à quelqu'un alors qu'on ne veut pas. Au bout d'un moment, on est tellement épuisé à dire non qu'on se laisse dire oui. Pourquoi est-ce qu'on abdique notre vérité Pourquoi on, on se laisse on, on se laisse carrément manger par les autres. Manger par les règles familiales sociétales qui ne nous conviennent pas plutôt que d'avouer qu'on a sa propre vérité Qu'est-ce qui fait qu'on troque sa vérité personnelle, son trésor, pour autre chose Voilà où en est le groupe. Voilà notre challenge de la semaine, du mois, de l'année à venir peut-être, je ne sais pas. c'est C'est ça. Arrêtez de faire comme si on était un mouton. Arrêtez d'essayer de rentrer dans le moule. Et arrêtez d'effectivement rentrer dans le moule. Il y a une chose qu'on doit être, c'est exigeant envers soi-même. Exigeant face à nos besoins. De les connaître. Exigeant face à qui on est. De le reconnaître pleinement. Nos préférences. De notre positionnement. Parce que c'est comme ça que l'on rentre dans le plan de Dieu. C'est comme ça que l'on rentre dedans. Si Dieu est un soleil, nous en sommes les rayons. À partir du moment... Euh, attends, il y a un truc... Je m'égarais un peu en, en disant ça. Ah, d'accord. L'exigence, ouais. L'exigence ne se place pas là où les autres le veulent. Notre, Alors, pas exigence, notre priorité. Nos priorités ne se placent pas là où les autres le veulent, mais là où on décide qu'il y a priorité. Voilà notre responsabilité. Et voilà en quoi on ne se respecte pas. On est là à attendre des autres qui nous disent, ou l'extérieur, les situations, qui nous disent qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Comme si on se laissait par sidération porter par le courant. L'intention de base n'étant pas la foi, mais une sorte de peur de « qu'est-ce qui se passe si je prends vraiment les rênes de ma vie ?» Voilà le questionnement auquel est le groupe.